En tant que jeune, on vit souvent des conflits, que ce soit avec la famille, avec les amis, avec notre entourage, à l'école, au travail, on vit souvent des conflits. Et aujourd'hui dans Fresh, on aborde ce thème-là et on pose cette question. Concrètement, comment gérer ces conflits Tout de suite sur Fresh Welcome, bienvenue sur... Friends yes, yes, yes <applaudissements> Comme vous avez pu le voir dans cette petite intro, euh, aujourd'hui on va aborder le thème des... Conflits Aïe, aïe, aïe, aïe, C'est des questions qu'on se pose souvent en tant que jeune, c'est concrètement comment mm. gérer les conflits, comment mm. Est-ce qu'il faut les éviter mm. Est-ce qu'il faut les fuir mm. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement lorsqu'on a des conflits Déjà, avant de commencer, j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, on a un merveilleux public à Fresh J'ai ouais cru ah oui. ouais que le public est un peu... Ouais. Non, ah, ça, ça, on, que que on a un merveilleux public à ça, ouais ça, ouais ah oui, On a un merveilleux public et on a des chroniqueurs psychologues qui vont étudier aujourd'hui yes. le, yes. conflit, le conflit, personne a des lunettes Non. non. non. On, a, on a le psychologue Willy Bishop, Willy Bicologue, <rires> <rires> Willy Bicologue, <rires> <Willy> comment <Bicologue. rires> <laughs> <rires> <Willy Bicologue. laughs> ça va Willy Bicologue Ça va très bien et ça, ça, va, va, ça va super, surtout que ça a a plusieurs émissions là, que yes. même pas tourné avec toi là, tu m'avais vraiment manqué là franchement oh, ça fait vraiment sens. du bien. Willy Bicologue ah. Aujourd'hui, on va nous communiquer sa sagesse dans hein, la gestion des conflits. Oh, yes, on a à yes, sa yes. gauche Yaramis Dona, Do yes. oh voilà, experte en conflits conflictuels d'intérêt. Et on <rire> a à droite on a Jessica. Oh on a Jessica qui va nous apporter euh, sa petite expérience sur les conflits, comment les gérer, tout ça. Yes. Et on a à sa droite le R, le radical. Oh qui sera radical dans ses prises de position. Et on a le bounce C'est bon C'est C'est Ok, on a le bounce On a le bounce Et donc aujourd'hui, la question et l'émission, c'est comment gérer les conflits Concrètement, déjà, guys, c'est quoi un conflit C'est quelque chose qu'on peut rencontrer tous les jours. C'est toutes les heures. C'est quoi un conflit Donna, tu as une bonne définition, vas-y. Donc là, c'est la sauce de l'émission, vas-y. <rire> un conflit, en fait, c'est une lutte, une opposition entre plusieurs personnes. Voilà, donc coups. je vais vous expliquer là ce qui se passe. Elle fait genre qu'elle dit avec ses mains, sa définition, alors, alors qu'elle a tapé au conflit. C'est ça ou pas ouais. C'est ça <rire> Voilà. pas <rire> <Voilà. rire> pas mentir, enfin, de, pas mentir aux <rire> <rire> pas mentir. voilà, voilà. C'est ça les vrais <rire> <qu 'on y rire> chroniqueurs de Frank. Voilà un vrai visage. Juste avant ah, l'émission, avant ah, qu'on dise go, là, elle a ah, Ouais. Non, je rigole. Donc vas-y, donc bon. Vas-y Google, Google. Ouais. vas-y donc c'est quoi Qu'est-ce que c'est C'est okay, une lutte qui vient entre... <rire> okay, Google. <rire> <rire> <'est> okay, Google. <rire> ok Google. Définition d'un conflit s'il te plaît. C'est une lutte entre plusieurs personnes. <rire> ouais, c'est ça. C'est une lutte entre plusieurs personnes. Une opposition en fait ouais. euh, au sein d'un groupe peut-être ou mmh, des right. personnes mmh. en fait. Ok donc euh, un conflit c'est une lutte. Voilà. Bon, Qu'est-ce que vous aimeriez Quelqu'un qui n'a pas été voir sur Internet qui a sa propre définition. Bah moi ouais, j'en ai une aussi. Les ah, oui. ou ouais. accords un désaccord, très bien. Une mésentente. Un conflit, c'est un conflit, c'est un compte, c'est un un Comme dirait les Ivoiriens, c'est un palabre. C'est un palabre, c'est un palabre, Jessica. un petit bug, un deux personnes, un petit électrochoc. Je sais pas si... J'ai l'impression que Jessica, dans le retour, Jessica est vraiment petite par rapport à Arsène. Si Arsène a grandi ou Jessica a rétréci. Hein je sais pas, mais ok, un peu, des est quoi d'autre un, ouais. un, un conflit. Un conflit. Un conflit. Qu'est-ce okay, que oui. vous pouvez imiter là, un conflit là. Ok. okay. T'en restons dans la sainteté, Allez-y. Oh. Mais Pourquoi t'as dit ça Je comprends pas en fait. C'était quoi l'intérêt enfin, Tu pu faire les choses autrement. Je comprends pas. Mais, mais je peux dire ça. Je comprends pas. Je ça. Voilà, là il y a un conflit. Ah ça Là il y a pas là. Voilà. Là il y a un bug. Donc là, il y a un conflit entre les bon que... T'as dit quoi <rire> en, sont en fait, il y a un conflit parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Mmh. Simplement, ils n'étaient pas d'accord. Mmh. Euh, ils pensaient pas forcément euh, de, de la, la même, même manière. manière. Mmh. Donc, bah, il y a eu un, tout simplement yes. un, conflit. Mmh. Tout simplement un conflit. Maintenant, question à vous poser. Mmh. Est-ce qu'il y a différents types de conflits est-ce qu'elles font degrés dans les conflits mmh, Bien ah, sûr. sûr. Dites-moi les degrés dans les conflits. Il bah, y a les petits trucs en mode euh, voilà. Hey, mais Jess, c'est sera cool quoi. Oh, ouais voilà, t'aurais pas pu faire les ça taux. quoi. Enfin, oh. <rire> c'est fait ça elle limite, elle fait la bouffe, elle limite. <rire> elle est pas comme ça en vrai. Hein. quoi qu comme Je pense qu'il y a des petits conflits, ils ont un petit. Tu m'as volé mon granola, conflit. Conflit. Conflit. Conflit. Conflit. Conflit. Conflit. Conflit. Conflit. Conflit. Conflit. Conflit. Conflit. Conflit. Conflit. Conflit. Conflit. Conflit. Conflit. Conflit. Conflit. Conflit. Conflit. Conflit. Même un petit conflit comme ça, t'as volé mon granola, ça reste un conflit. Et là aujourd'hui on parle de comment gérer ces petits conflits. On va pas apporter la solution à des guerres ou quoi. Parce que si. Mais on parle plutôt des petits conflits qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours. Les conflits, on peut les avoir avec qui Avec n'importe qui. N'importe qui. Vas-y, n'importe qui. tout le monde qu'on voit. Avec ouais. qui on a des discussions Tu mmh. peux des famille, conflits avec eux, eux parce nous que c'est voilà. une position d'opinion souvent. Mmh. Ouais. Ça Même la les famille, gens dans les la rue, par exemple, ouais. tu marches dans la rue, euh, quelqu'un que tu connais pas, par exemple, te regarde mal et on ne cite pas, voilà, quoi, tu peux... <rire> c'est l'expérience. <rire> <Non, rire> <non, non>, <rire> moi personnellement, je, moi, je suis rempli de l'esprit. Amen, amen. Ça ne fait jamais mal, tu n'as rien dit, non Amen, ouais. tu as amen. Dit que Dieu ah, vous bénisse. Amen. Ah toi aussi Donna, non oui, yes, C'est un exemple. Ah, ça, ah, sentait un peu vécu. Ah. ça sentait un peu le vécu. Ça un peu le vécu. Ok, alors, maintenant les conflits, c'est ça maintenant Parce qu'en fait, on veut d'abord bien analyser ce qu'est un conflit. Yes. Parce qu'on ne peut pas guérir si on ne connaît pas les... les... Oui, oui c'est ça. ça c'est mm -hmm. quoi les sources principales de conflits selon vous Dona comment ça mm -hmm. Une source chacun. Moi, personnellement, j'aurais dit, ça se trouve dans l'âme en fait. C'est avec... D'accord. Allez, vas-y doucement. Une source simple. La colère. Mmh. La non, la colère, c'est plutôt. Ouais, bon, sexe, c'est une source de conflit, la colère ou pas Ou c'est. Bah, je dirais, c'est ce qui, qui alimente le conflit. C'est bon, ce qui alimente ouais. le conflit, mais qu'est-ce qui déclenche le conflit c'est sais ah, pas, Arsène ça. Euh, Moi, je dirais. Euh, bah, tout simplement une situation. Mmh, simplement une oui. situation. Par exemple, mais... la jalousie. La jalousie, la ah, jalousie, l'impulsivité, On va dire, dire, L impulsivité. L impulsivité. Mm. On dire aussi euh, le manque d'humilité. Le manque oh, d'humilité. On va en parler, <rire> je pense que c'est ah. seulement la clé pour éviter les conflits. Amen, amen. Il y a des fois, de en fait, tu peux simplement te taire et prendre sur amen, toi. Amen Parce que Tu sais amen. que là, là, on va m'entendre. Non, c'est de l'orgueil, non. c'est pas grave, reste humble, calme-toi. Amen, amen. Oui, Arsène, te dis quoi toi Bah, les blessures. Les mmh, blessures, ouais, Et surtout, moi, je dirais, les désaccords. Yes. Mmh. Ah, les désaccords. Pour ça, on n'est pas d'accord mmh. sur un opinion, mmh. on ouais, n'est pas d'accord sur un point de vue. C'est ça. Bam. Conflit. Mmh, vrai. Maintenant en vérité on peut ne pas être d'accord sur un opinion, mmh. on peut ne pas être d'accord sur un point de vue mmh. Sans être en conflit Et sans être en conflit, ouais. juste dans le partage, dans l'humilité yes. Ok Willy tu penses ça, moi je pense ça Moi je pense ça, ça. ça. Euh, mmh. Maintenant mon point de vue est meilleur que le tien mmh. <rire> <rire> Mais, voilà. ça c'est le conflit ouais. Alors que non, moi je pense ça, toi tu penses ça mmh. yes. Et là on peut, on peut, on peut se... Discuter on peut voilà. discuter. simplement ouais. Tu peux, peux accepter mon point de vue s'il te plaît Oui Tu dis quoi Il arrête maintenant, ouais. il accepte non, mais non. ça. Voilà, donc les sources vrai. de conflits, c'est souvent le désaccord. Désaccord, ouais. les... différence d'opinion, c'est ça. Vous, vous, quand vous avez des conflits, c'est à cause de quoi Parce que ça arrive à tout le monde. Mmh, tu ouais, peux être vrai. vraiment un chrétien qui aime vraiment Jésus à 100%, tu mmh. cherches vraiment euh, la paix, tout ça. Mais des fois, ça peut arriver que mmh. malheureusement. Mmh. Moi Je pense que c'est aussi par rapport à la différence de mentalité. Mmh. Des okay. fois, okay. on Amen. se retrouve pas dans les comportements ou mmh. les actions mmh. de certaines personnes et on se dit, mais. C'est voilà, vrai en fait, on pense pas, on pense pas de la même manière ah ouais. et donc on comprend pas exactement leur manière de faire. C'est mmh. ça, c'est ça. Mmh. C'est vrai, mmh. exactement. C'est ça c'est vrai hein, parce que euh, bon pour raconter un petit peu une histoire, c'est j'étais j'étais chez moi, il y avait il y avait le frigidaire. Et dans le frigidaire, souvent, il y a il y a il y a des choses, il y a des il y a des yaou, il y a du Non, enfin ça m'arrive souvent. Ça lui arrive, ça lui arrive. Famille congolaise, je connais, il a vraiment blessé lui. Oui, il a Vous en parlez. il j'en ai marre. Et donc dans le frigidaire, des fois il y a des choses et c'est t'as réservé ta chose dans le frigidé Ah et du oh, coup, là, là, là, là. Oh, non mais ça <rire> Vous savez, vous savez. Bah excuse-moi de te faire ça, mais savez que j ai, j ai, quand j'étais petit, j'allais cacher mon porte-monnaie dans le four. <rire> dans le four Oui. Ah, ah, ah, ah, oui ah, ah, pas ah, qu'on ah, le retrouve. Ah, et pas caché. Je, je pose. Hein. J'allais mettre dans un coin dans ce four. <rire> <rire> J'en ai, ai, ai pris mon argent de bord Ah oh, oh, la... non, non, je cachais. Hein, ça, c'était oh, vraiment le plus la... grand désaccord de ma vie. Et hein. oh, ah, ouais, bah, ouais. ça et du coup bah. Mais quoi Tu vas chauffé chauffer. Ah, ah oui, oui, oui, oui, oui. Yeah, oui ah oui ah oui, vous. Ah ah oui, oui, oui je, je pensais. Portefeuille <rire> ah grillé. Non mais du que ça fait que quand il y avait des choses que je mettais dans mon frigidaire, pour quoi, les cacher Par exemple. Je sais pas un petit jus. Ah, un, <rire> un, petit petit petit jus. Petit un petit jus. Petit un petit jus. Un petit jus. fondu comme ça c'est caché. Et en fait après je reviens j'ouvre ouvre le frigidaire il y a plus rien. Du coup directement je vais voir mes frères je dis mais qui a pris mon jus Il a Comparaison, bon. c'est personne. C'est personne, J'arrivais pas à me dire que personne n'a pris. Personne n'a ah pris. oui, bah, pas. Mais normal. <rire> normal. <rire> ah bon C'est vrai, oui. Personne, ok, donc. Hein. Ah bon, ah bon tout le monde en fait. Il y a ah conflit en fait. Il y a conflit directement. Il y a conflit directement. Non, ça ah m'arrive tout le temps ça. Ça t'arrive tout le temps ça. Non, non, non. Par exemple, quand en fait, la veille, on mange je fasse fou par exemple, ah. je sais pas du tout. Uh, fast food! Ah. Ah. Ah. Oui, fast food! Du KFC par exemple. Je ah. suis KFC et moi j'aime le poulet! Ah. j'aime ah. le poulet à moi! J'aime le poulet en fait et. Vas-y. <rire> Des fois en fait, que, par exemple quand je rate en fait, euh, bah quand ma famille mange et tout, mm. quand par exemple je suis dehors et tout. Est ça, le lendemain peu. en fait, il y, y a les restes mais. C'est un il C'est C'est ça. ça. Oh, c'est calculé, tu comptes un petit bah. peu. si t'as 6 six t'as 6 poulets six poulets. Non, bah. bah. <rire> c'était six pas bah. non, en fait, ils, ils ont trop faim en fait. <rire> Et du coup tu, tu remets il y avait rien. Ouais, ouais. y'a rien. Wow. Non ça, ça Du coup tu es non, terrible Non en fait, je peux rien la, faire la... Mais parce que c'est mes grands frères. C'est quoi c'est quoi non, le dernier désaccord Le dernier qu'on plutôt, vous avez. Mon moment. Mon non, En fait, il a En fait, il a mangé mon pain au chocolat. T'as quel là, attends mais Arsène Arsène tu n'as pas l'âge de… Et c'est ton dernier conflit, c'était quand C'était euh... Ouais c'était avant-chère, je crois. Non, ouais. ça, là, pensé, mais en fait mon père il me donne des fois tu vois, enfin euh, il me donne des confiseries comme ça. Enfin des confiseries. Non. Des confiseries. Des, euh... ah, attends, attends, attends, attends. des vieilles noiseries. Ouais des vieilles noiseries, voilà. C'est comme ça que ton il est là comme ça il passe. Qui veut un pain au chocolat Moi, moi, moi Genre, voilà. Ah oui, c'est ça. De il devient. Il devient. C'est à moi, normalement. Il a un réflexe, il a fait quoi Non, mais le mec, moi. Il a un réflexe, il a un réflexe, il a dit, ouais. Et genre, en fait, c'était à moi de base. Moi, en fait, j'étais en train de se passer du temps dans la présence de Dieu, j'étais en train de prier. Et de base, il était sur la terre. C'est mon soir, il mange mon pain au chocolat. Mais après, c'est. Après, en prière, tu as fait quoi fait... Tu sortais de la prière Ouais. Tu as bon, prié, tu as, as passé un temps avec Dieu. Ouais, après, en fait, mon père, il lui a dit d'aller s'excuser. Après, je dis au oh, non, quand même, t'inquiète. <rire> et donc, moi ton point, oh, je t'en prends, je t'en Trop bien, oh. c'est excusé. Et après, t'avais faim Ouais. Oh. Oh. Mais, le dernier conflit, Donna. Donna. ça devait être, vu ton caractère explosif, ça devait être là il y a deux minutes, là. Il s'embrouillait avec le verre. Ou... Ouais, oh. Non, moi, c'était euh, il y a quelques jours. Et c'était... j'espère euh... que c'est pas un truc grave de ouf. Hein. Non. Parce que toi, là... Ok, vas-y. Non, c'était pas un truc de ouf. C'était avec ma grande sœur. Oui et euh, c'était concernant certains sujets, genre des sujets euh, bah, par rapport au corona par exemple, hein mmh. euh, bah je sais pas, moi, le confinement et tout oh, et oui. euh... ça devrait durer plus longtemps non Donna, non, Donna <rire> quoi, non, non ça. non non non ouais, vraiment c'est ça et euh... est bon, en fait t'es sortie pendant le confinement non mais c'est quoi là bah en fait bah elle elle a envie de sortir du coup, ah non, tu dis qu'il ne faut pas sortir. Euh... Ouais, voilà, des trucs comme ah oui, ça. C'est un désaccord. Ok, ouais. c'est pas aucun. Okay, Toi, mmh. ah, oui, Bishop. Bon, moi, c'était plutôt avec euh, mon professeur en oh. classe. Oh. Oh. Non, mais oh. c'est pas, euh, pas vraiment un conflit en fait. C'est juste par exemple, professeur de philosophie. Ouais, oh, voilà. oh. ouais c'est juste pendant les, les, les. Voilà, parce que, oh. Voilà, ouais, par rapport à la vérité, ouais. les ah. choses comme ça. Non, mais mais, je, ouais. je, je, moi, j'avais tellement de problèmes avec ma ah. prof de philo. Je m'en souviens un jour, elle parlait, elle parlait, elle parlait. Faites pas ça, faites vraiment pas ça. Je m'en souviens, je me suis levé en cours, j'ai dit NON parce qu'en fait, <rire> en fait, elle allait à l'entraide de la parole et elle disait des, des trucs un peu faux. Mmh. Ouais, elle parlait de Job, vous comprenez mmh. Mmh. Elle disait que oui, Job, euh, regardez, il est plein de galères, donc euh, bah, il s'est éloigné de Dieu, tout ça. Alors que non, c'est pas mmh. seul, ça l'histoire de Job. En fait. sort... J'ai dit, mais non. ça c'est faux en fait, mmh. moi j'ai vu Job, mmh. c'est faux ce que mmh. vous dites là en fait. Mmh. C'est faux, elle disait, voilà, bon, après il faut être vraiment, voilà, l'appel. Euh, bah, moi, par rapport à la quand les, ah, ah, oui. Quand les professeurs de philosophie l'âme et l'esprit. Quand de philosophie disent que l'âme c'est l'esprit. Oui, mais mm. frère aussi non, lui, va enseigner, ça. Oui. pas ça. père. Oui. Mais frère oh, C'est en, en fait, ça 1523, la qu'on en m'a dit que le dieu de paix scientifique sanctifie tout votre esprit à mes corps. Professeur de philosophie, J'aimerais vous dire, vous pouvez devenir une fille de Dieu. Mais non, donc vous étiez pas d'accord Non, du coup, moi j'ai dit que bah, c'était différent, mais ouais. c'est tout, mais je suis pas allé plus loin, c'est-à-dire que... Ah ben, ça. Ça ah ben. ouais. ah ben. va lui une prédication directement, ah ben. j'ai dit, ok, toi Arsène, euh, toi, jusqu'à dernier conflit euh, Moi, dernier conflit, dernier conflit, euh, je pense que c'était bah, avec euh, mon frère, puisqu'il pensait que j'avais pris un de t-shirts alors que non. <rire> d'accord. <rire> Au lieu aussi pour avoir ce conflit, vu qu'elle vole des choses à son frère aussi, oh. elle vole autre chose que des, euh, des t-shirts, mais on en parlera dans une prochaine émission. Ah ouais. ah ouais. Voici un peu les sources de conflit. Maintenant, mmh. au-delà euh, des sources de conflit, il y a des environnements. Mmh. En fait, il y a des mmh. sources Lala. conflictuelles, oui. mais il y a des environnements et des personnes conflictuelles. Ah ouais. ah ouais. ah ouais. C'est vrai qu'il y a des sources, il y a les désaccords, mmh. mais il y a également des environnements dans mmh. lesquels on peut avoir des conflits. C'est lesquels C'est incroyable. Mmh. Les environnements où il n'y a pas la paix où il n'y a pas la paix. Parce que euh, bah, là où il y a la paix, il n'y a pas de conflit parce que ouais. c'est là où Dieu est en fait. Donc ouais. du coup à partir du moment où c'est un environnement où il y a la colère, il ouais. y a plutôt le stress, tout ça, je sais C'est un que... environnement qui peut être potentiellement. C'est ça, euh, c'est ça. Que... Je sais que moi, par exemple, il y avait un environnement beaucoup où il y avait le stress chez moi à un moment. Ouais. Et il mm. y avait beaucoup de conflits en fait. Il mm. y avait énormément de conflits. Et depuis que ça a totalement changé, qu'il y a la paix, plus de. Moi je dirais la peur. Moi je dirais la peur. La peur. Ouais, peur. Ouais, mm. C'est une source en fait conflictuelle. Est parce qu'en fait, moi, personnellement. Euh, il m'est arrivé des moments où, par exemple, il y avait euh, la crise euh, Corona, ouais. Covid, tout ça, tout ça, où euh, ma famille, euh, en fait, avait pris peur. Mmh. Et en fait, ça, ça engendrait vraiment des conflits. Mmh. Engendré des conflits entre mes parents et mes, et mes euh... Par exemple, quand en fait, mes frères, par exemple, voulaient sortir dehors, mmh. voulaient sortir dehors, en fait, ça engendrait des conflits parce mmh. que euh, les parents, en fait, disent, non, sort pas. Mmh. Mais le frère en fait dit, mais je peux sortir en fait, je veux pas attraper le corona. Ok d'accord je comprends. Et mmh. ça peut engendrer des conflits. Yes. Ok ok d'accord je comprends. Ok mmh. donc ok d'accord donc l'environnement de peur, mmh. l'environnement de colère. En fait c'est un environnement où Dieu ne règne pas. Mmh. C'est ça. Même. Là où, ça. où Dieu ne règne pas, mmh. il potentiellement il peut potentiellement y avoir des conflits. Mmh. C'est ça c'est ça. Potentiellement il peut y avoir des conflits. Dieu ne règne pas. Et il y a également des personnes conflictuelles. Oui oui. C'est qui quelqu'un de conflictuel C'est quoi quelqu'un de conflictuel Décrivez un peu l'archétype de la personne En fait en fait. Non vas-y pas. Ouais. ouais, bah du coup, bah c'était moi. En vrai, euh... non, mais moi j'étais une personne, j'aimais beaucoup les conflits. Ah, t'aimais les conflits? Ah, j'aimais mmh. beaucoup ça. <rire> qui mais ben, tu sais que tu vois tout comme ça, je laisse ça, je la moi les conflits. Je mets quand du sang, moi, quand ça. Je mets soigner c'est froidnier, les os. Oui. Oui. Mais les os. C'était moi, non mais. J'aimais vraiment ça. Genre, j'étais une personne. Moi, j'étais la personne qui même engraînait quand il y avait des conflits. Ah genre oh, vraiment, j'engraînais et tout. Et même, je peux même dire que parmi les personnes qui sont conflictuelles, même ceux qui peuvent Empirer les conflits, mmh. c'est les engraineurs. Mmh. Par exemple, mmh. des fois, il y a des désaccords, mais ça va pas non. <rire> <rire> non, il n'y a rien, ça. Non, mais en fait, parfois, il y a des ça, désaccords... Ça, c'est une source de conflit terrible. Les <rire> engraineurs. C'est oh, des fois, le désaccord devient conflit à cause des engraineurs. Voilà, oh c'est ça. Le désaccord, ce n'est pas un conflit. Ouais. Mmh. Mmh. Willy, euh, euh, Jessica, mmh. l'ice mmh. tea, c'est meilleur que le coca. Ah ça mmh. C'est vrai. Mais non, mais, mais non, mais non <rire> Qui, qui n'est pas d'accord Moi, je suis pas d'accord. Voilà, là ici, c'est meilleur que le coca. Je suis pas d'accord. Est-ce qu'on est en conflit Non. Non. non Chacun ses goûts. Mais, mais là, maintenant, si Donna, elle avait bah, l'habitude de dire, euh, mm -hmm. vas-y, vas-y, en graine. Oh. En graine, okay. oh. Non, vas-y, attends, attends. Euh, Jessica, vraiment, là ici, c'est meilleur que le coca. Ah, moi, je préfère ah. le coca, je trouve ça meilleur. Ah non mais t'as grave raison en fait le le c'est pas bon c'est ça c'est vraiment voilà dis pas, pas c'est le courant a le lifestyle c'est pas bon voilà il est venu parce que tout ça voilà il a dit que c'est pas bon Elle a dit qu'elle préférait mmh. bon. bon. voilà voilà c'est ça et je pense aussi que euh, les environnements conflictuels c'est les environnements où en fait il euh, y a des personnes à qui tu veux prouver des choses mmh. des fois il mmh. n'y a pas forcément un lieu d'avoir un conflit mais on se dit ouais voilà faut que je montre que non moi aussi je suis là et que moi aussi je sais parler que me vrai. Voilà, que Alors qu'il n'y a que pas besoin, c'est ça. Que je suis pas par les forces, c'est ça. J'ai du caractère. Voilà, c'est ça qui pas se, se passe beaucoup mmh. avec la, la crise d'adolescence. Ouais. Euh, mmh. entre guillemets, C'est-à-dire que les Tu as bah, montré bah, que tu es vivant. Que que voilà, c'est mmh. ça, mmh. ça. Ça. ça. Il y en a qui ne passent pas par cette étape. Parce qu'en fait, ils n'ont pas ce truc à faire des conflits avec leurs grands frères ou leurs parents, tout ça. Mais ceux qui veulent faire ça, c'est pour prouver comme Ceux qui veulent faire ça, c'est vraiment pour prouver. Donc la personne conflictuelles c'est un engraineur, c'est quoi d'autre parce qu'il y a la personne qui peut engrainer et augmenter les conflits, mais il y a d'autres, là Qui voit des problèmes, nous, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'il voit des soucis partout. C'est-à-dire qu'il va dire « Ouais, William, j'ai vu comment tu m'as regardé. » Alors que pas du tout, pas du Oh là là, mais libérer les gens. Libérer gens, les gens. Oh, oh, chouette, tu m'as pas dit bonjour. Et alors oh, oh, là. Et, Et là. puis après Et puis après Et après Et tu, tu, tu pu me dire bonjour toi. Ben hein. bah oui. Ben voilà. Parce que quand on dit bonjour, bah tu réponds bonjour. Bah voilà. Voilà. Ça. bonjour. oui. si on te dit vous pas bonjour, ça fait quoi la personne a fait exprès. Des fois, c'est vrai qu'il y a des gens. C'est des gens aussi conflictuels qui font exprès, ils passent devant toi ils regardent comme ça. Mais il y a tout simplement ils ont juste pas vu. Ils ont pensé à quelque chose. Ils pensaient à des âmes à gagner, j'en sais rien. Amen. Amen, c'est ça. Une personne conflictuelle, c'est quoi également Quel caractère elle a, la personne conflictuelle Elle est très impulsive. Dès que tu lui dis un truc, ça démarre direct. C'est ça, chauffe. Colérique aussi. C'est pareil clairement Elle ça est vraiment. rancunière aussi, je pense. Ouais, mmh. En fait, elle est orgueilleuse. Mmh. Elle est orgueilleuse parce que jalouse. Ouais. Jalouse et mmh. elle est orgueilleuse parce qu'en fait, euh, elle accepte pas de se mettre de côté. En fait, mmh. on ouais. est là comme ça, William. Je viens vraiment. Je te fais un reproche, admettons. Mmh. Je te dis, William, franchement, euh, euh, ton polo, euh, la couleur, vraiment, euh, voilà, euh, voilà. Euh, voilà ouais. Moi, j'aime bien, mmh. mais euh, admettons. Il faut de l'humilité pour dire. Euh, ah d'accord toi t'aimes pas Ok d'accord ok pas de problème bah j'en prends mm -hmm. compte, j'en prends note et oui. euh, et Admettons je n'en pas dans le flash, mm -hmm. voilà. quelque chose mm -hmm. comme ça. Mm -hmm. Mais quelqu'un peu ah va être là.. Euh tu te rends pour qui C'est mon style en fait. C'est mmh. en fait. mmh. ça. En fait, ça. on ne dit pas de l'enlever, on dit juste ah, vous voyez ce qu'on. je Oui, oui. Pour ouais. qui et tout Et tu vas rentrer chez toi, tu vas, mmh, je vas tu ruminer. vas pense que c'est ça. Tu vas ruminer. Tu, tu vas mettre là, là, ça. Là. Ce follow, il est meilleur que tout. <rire> je, vais voir, voir. Quand voir. je vais le voir Quand je vais le voir. Lui, je vais le coumer C'est ça en fait. Quelqu'un conflictuel, c'est quelqu'un d'orgueilleux qui n'arrive pas à être humble et à se mettre de côté. C'est ça. Qui veut toujours avoir le meilleur des Il veut toutes les choses sur lui voilà. ça, il est égocentrique et tout, et euh, mmh. il pense à lui, il pense mmh. à se faire respecter. Mmh. Euh, euh, avoir que, par oui, exemple, si une personne genre juste euh, être regarde mal, mais comment ça mmh. Comment ça ah ouais. moi Tu je viens de dire qui, quelque moi. chose. Mmh. Il veut toujours avoir raison. Mmh. Je m'en souviens qu'un jour j'étais dans la voiture avec euh, avec des hommes de Dieu mmh. et il euh, y avait euh, comme un débat tout ça mmh. et il euh, y avait deux personnes qui parlaient et euh, bah, les deux personnes voulaient avoir raison. Mmh. Mmh. Mais euh, là il y en a une des deux qui a dit mais en fait mais on s'en fout qui a raison. Mmh. Ouais. Ouais, moi, je me suis dit, mais j'avoue. Mmh. Mais en fait, on s'en oui. fout. Enfin, enfin ouais, oui. je veux dire, on n'est pas, vous voyez, dans une mmh. ouais. discussion, ouais. il n'y pas forcément quelqu'un qui a raison. Mmh. qui ça. a le monopole ça. de la vérité. Lorsqu'on parle de la parole de Dieu, là, on a le monopole de la vérité. Yes. Yes. Mais yes. lorsqu'admettons le coca est meilleur que tu t'es pas d'accord ouais. Mais c'est propre à. Les goûts C'est subjectif, il faut savoir relativiser. Amen, Il savoir relativiser. Vous Vous savez, j'ai. Bon, je vais dire un truc un peu compliqué peut-être. Vous savez, je me posais souvent cette question-là. Vous savez, le, le, le bouton du bound c'est quelle, quelle couleur rouge. Il est rouge Pourquoi il est rouge Parce que on nous a habitués ou des petits, quand on a vu cette couleur là, mmh. on nous dit c'est rouge. rouge. Mmh. Mais ça se trouve pas rouge de la même manière. Mmh. Mmh. Ton rouge pour moi c'est du bleu. Ouais. Ou mon oh bleu pour toi c'est du rouge. Mais comme on a dit, c'était rouge, on ouais. a dit que. Je, parce que... que... Ouais, a... je sais pas si le captez, c'est un peu, peu compliqué wow. on oui. on, on même. On va le publier. C'est pas de la même point de vue <rire> en fait. Ce que je a c'est qu'en fait, on n'a pas forcément les mêmes. Bon, ça, je sais pas, c'est une théorie là. Je sais pas si ça existe, c'est vrai, trouve c'est pas vrai. Mais en fait, on n'a pas forcément les mêmes points de vue. Et en vérité, c'est pas grave. On regarde la parole de Dieu, il n'y a qu'une seule vérité. On regarde La ou le coca, mais il y a ta vérité à toi. C'est ça, et en plus, en vrai, c'est important de savoir vivre avec les différences des autres. C'est ça. parce que si on pouvait pas faire ça. Ça, ce serait vraiment nul. C'est-à-dire ah, qu'on oui. serait tous pareils à aimer les mêmes choses, à vivre pareil, toujours pareil. Il y, ah, y, y aurait y aura, y aura plus, aura plus de coca dans les rayons. Mais mm. ah, là, quand il y a coca ici, il y a du coca et de laïcité. Mm. C'est mm. mm. voilà, voilà, beau de voir mm. les différences des autres aussi. Voilà. C'est cool. C'est beau, c'est beau. C'est merveilleux. Du panache et du panache. Ça y va, Ça y va. Ouais, non, c'est vrai. Il a raison. Il a raison. Si tout le monde aimait que le coca, il y aurait plus de coca dans les rayons. Si tout le monde aimait que laïcité, mais là, il y a du il n'y a pas de coca. conversation entre les gens C'est ça, Nos ça, conversations sont sur Regarde, ça va Oui, ça va Mais si on était pareil, je ne demanderais mm. pas ça va Parce que moi je sais comment je vais Donc je sais comment il va mm. C'est ça fait quoi aujourd'hui bah, Je ne demanderais pas parce que moi mm. C'est On est, est différent, vrai. on a mm. nos pierres à ajouter On a mm. nos mm. goûts à ajouter yes. Et gloire à Dieu Parce que si moi, moi je n'aime pas le coca Mais si tout le monde était comme moi L'entreprise coca la fermerait Mais toi, tu as le coca Non Bon, qui aime le coca ici vous aime pas... Dans oh, oh, me... me... bon. le public, quelqu'un lève la main. Bon, qui aime la tea Non, qui aime oh. le Schweppes Le Schweppes Moi, j'aime bien. bien. Oh. C'est trop beau. Vous aimez ah. le Schweppes Moi, je déteste ça. Moi, ah. je n'aime pas le Schweppes. C'est pas pour faire un conflit, hein, mais je ne comprends même pas <rire> comment on a pu sortir cette boisson. <rire> en fait, j'ai l'impression que... <rire> en fait, tu prends un, un, un, <rire> un agrume, admettons, ouais. un citron, ouais. un, et en fait, tu <rire> crois est que c'est la tu vois le goût un peu ouais, de la, ouais, rime, fait. Bois, la, bois, la peau en fait. Ouais. C'est un, de un de... Ah, ouais, goût de <rire> peau. C'est un goût de <rire> peau d'orange ou peau de. <rire> Bref. Mais William et moi on n'aime pas. Mais si tout le monde était comme William et moi, mm. mais personne. Mais le choix c'est ça ne pas. pas. Mm. C'est mm. mm. ouais. très bien qu'il y ait des différences. Et tout à l'heure on a. pas... vas-y. Non mais vas-y. Oh, il y avait un désaccord, mais waouh. Wow. Mais ça Mais wow. Donna était humble pour laisser la parole, ah ouais. Je, Je rigole, rigole. rigole. vas-y. C'est ça. L'humilité, l'humilité. Wow. L'humilité. Il précède la gloire, précède la gloire. Ah. Voilà. Non mais du coup, pour rebondir sur ce que tu as dit, en fait, je me dis aussi que lorsqu'en fait on accepte les différences, les, les différences des autres, on apprend à s'améliorer yeah, parce que justement envie, ouais. on voit les points de vue des autres et on se dit que ah moi j'aime pas ça, mais au moins j'aime ça donc à partir de ça je peux bref en fait en je tout, tout cas on, on apprend. Enfin je sais je pas comment dire. Oui mais, mais c'est très bien ce mm -hmm. que tu dis. Mm -hmm. <rire> voilà mais en fait on apprend et on améliore notre point de vue et même mm -hmm. par... en fait on améliore... enfin comment dirais-je on, on évolue notre notre point de vue évolue en fait. Notre point de vue évolue. Exactement notre point de vue évolue. Par exemple ça. toi tu je sais un, un truc tout bête. Hein. Tu aimes que le foot, ouais. ok Tu mets avec quelqu'un, tu parles quelqu'un qui aime le basket ah, Je sais pas ça, Yo, ça. Hein, là, là, là. Le foot c'est <rire> meilleur, le foot c'est mieux. <rire> D'accord. Oh Amen. Moi ouais. pour moi le foot, je préfère le foot au basket. Pareil. Mais un jour j'étais ouvert à ça, j'ai regardé le basket et j'ai commencé à kiffer. Mmh, moi, je bien. toujours le foot. Au moins, il n'y a ouais. qu'un sport, c'est le foot. Mais ouais. le basket c'est pas, <rire> pas, pas mal. Le basket c'est pas mal. C'est pas mal. Le basket c'est pas mal. tu le basket. Bien sûr. Pour toi c'est le sport. C'est le sport. Après, <rire> si tu veux aller au conflit, tu me dis direct yeah, <'est un rire> Voilà un peu les conflits, les mm. sources de conflits, les environnements. Maintenant, mm. la question, c'est comment faire guys, pour les éviter C'est ça. Ah. Mm. Mm. Déjà, pour revenir un petit peu, enfin, pour continuer sur cette question, ouais. euh, c'est pour revenir en fait, sur les gens qui créent les conflits. Mm. En mm. fait, quand il y a des gens qui créent les conflits, bah, c'est-à-dire il y en a qui sont victimes de ça. Mm. Donc là, c'est comment les éviter C'est pour les gens qui sont plutôt victimes des conflits, je trouve. Pourquoi Parce qu'en fait, par exemple, moi, je viens vers Arsène, avec euh, le conflit. Mmh. Mais lui, il ne l'a pas forcément demandé. Donc des fois, éviter les conflits, c'est éviter les conflictuels. Mmh. C'est ça, ça. ça. Donc du coup, c'est-à-dire que moi, j'arrive comme ça... À conflits euh, conflits. Euh, bah, lui, ils peuvent dire... Ouh là, là, là, là. Ouais, Alors lui, oui, lui il vient il avec son, son comportement, mmh. son caractère, et donc moi, Oh oui, oh non mais. Oh. Tu vois, mmh. il, il agit comme ça par rapport à moi. Donc, Et donc là, il évite le conflit. Donc, des fois, en fait, éviter un conflit, c'est éviter la personne qui fait les conflits. C'est ça, ouais, mmh. c'est ça. ça. Franchement, hein, la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Yes. Les bonnes mœurs, là, c'est la paix, c'est l'amour, c'est toutes mmh. ces choses-là. Mais les mauvaises compagnies vous amènent, en fait, à. à comment dirais-je Vous amènent à être dans les conflits, dans mmh. ces atmosphères là C'est vrai, en fait. c'est vrai. Vrai. Il faut fuir ces gens-là. Les personnes qui mmh. vous mettent dans les conflits, tout ça, il faut les fuir. Et souvent, le problème, c'est quoi C'est que les conflits. Font des victimes de conflits, des personnes qui deviennent conflictuelles. C'est yeah. ça. C'est ça. Oh c'est yes. quelqu'un vraiment dans la paix. Mmh. on te fait, t'es dans un conflit, on te fait des problèmes. Tu deviens quelqu'un maintenant qui produit mmh. des conflits aussi. Oh c'est ça. ça. Et souvent j'ai remarqué que les personnes qui font des conflits aux mmh. autres, c'est des personnes blessées. Oh yeah. blessées. C'est vrai, C'est blessé par un conflit. Voilà. Parce enfin, que moi je suis canard. Quand j'étais plus, <rire> plus, plus, euh, plus jeune, et ben en fait, les gens qui me faisaient des conflits. Euh, vraiment étaient méchants envers moi, ouais. mais en fait j'ai remarqué qu'au fur et à mesure du temps, en fait c'était des personnes vraiment blessées. Que vraiment Ils avaient des problèmes au niveau de leur apparence, c'est-à-dire, moi ils me jugeaient sur mon physique, mais eux-mêmes n'étaient pas bien dans leur peau. Voilà, voilà. mais vous savez, il euh, y, a, y a un truc là qu'on qu disait l'autre fois avec Jessica, c'est que euh, souvent on considère mal les choses, les gens n'ont pas vraiment des... des les gens quand il s'agit d'émotions, mm. c'est souvent des réactions. Des c'est mm. ça. En fait, mm. les gens réagissent. Mm. Yes, des ça. fois, ils n'agissent pas. Ils réagissent. Mm. Mm. Autrement dit, je suis là comme ça, je me dis, William, tu as des longues jambes. Mm. Et là, William va, il commence à tailler Arsène. En fait... Ah, mais pourquoi il agit comme ça envers moi non. non, il réagit par rapport à la blessure que j'ai posée C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ouais. On, on a blessé. Le blessé blesse, hein ouais. Le ouais. blessé blesse. C'est ça, on ne donne que ce qu'on a. On mm. donne mm. que ce qu'on a. Et le blessé, qu'est-ce qu'il fait Il blesse. Il blesse, mm. il blesse mm. clairement. Et je pense aussi que ça, ça vient de toute l'enfance de la personne, mm. ce qu'elle a vécu, mm. etc. C'est vrai que les parents, par exemple, ils ont une vraie influence sur les enfants. Et si, par exemple, c'est des personnes qui disaient, non, t'es nul, t'es ceci, t'es cela, en fait, la personne va faire sortir ça aux autres. Ils vont toujours avoir ce même langage. Même les t'es nul, t'es comme ça t'es comme ça, t'es comme ça, en mmh. fait... Quand euh, depuis petit, en fait, on est comme opposé à toi mmh. Ça te met un peu dans un mood conflictuel, conflictuel. Un peu dans ça, un mood ouais. euh, Je me fais seul mmh. euh, Vas-y, mmh. mmh. bon, mmh. euh, il mmh. euh, vas -y, y a ouais. moi Et mmh. les autres <rire> Quel mauvais mood Une carapace mmh. Quel... C'est mmh. voilà. carapace. Carapace. Carapace. Mmh. Vraiment, vraiment le pire des trucs mmh. Mmh. Comment maintenant, alors, les éviter ces conflits On a dit, il faut éviter les gens conflictuels mmh. Mmh. Et puis moi, je dirais qu'un conflit, c'est entre deux personnes Donc on n'est pas obligé de rentrer dans le conflit C'est entre deux personnes Ou plus de personnes Si jamais tu rejoins un des deux camps oui, c'est vrai, il faut pas deux camps. Jésus était sur la croix du milieu, il y avait une croix à droite, une croix à gauche. Une croix à droite, une croix à gauche, pourquoi il est venu apporter... Ah mais j'aime plus ce coca, j'aime plus la La la paix, la neutralité. Séparer les deux camps, soyons tous réunis dans d'un même camp au centre. Le Mais camp ça. de Dieu mmh. véritablement. Donc il y a un mmh. conflit, vous ne devez pas être à gauche, vous ne devez pas être à droite, mmh. vous venez au milieu les Amen. séparer apporter Amen. la paix. Ça, Amen. un arbitre hein. Mmh. Amen. Un oh, bon, un oh, bon, un oh, bon, bon, <rire> Vous devez venir et apporter la paix. La Amen. paix c'est ça apporter la parole. C'est ça, c'est ça quand on vient dans un conflit on apporte la parole. C'est vrai mmh. que tout de suite ça calme les esprits, ça, calme les, es ça calme les esprits comme on dit, C'est l'expression. Et véritablement, j'ai remarqué ça. C'est à dire que moi j'arrive, j'ai un problème mon petit frère et mon autre petit frère j'arrive fait. Mais vous savez les gars, Dieu dit que c'est pas bien de faire ça, il dit C'est vrai ça Gens, c est c est tout tout suite. Voilà exactement. C est c est tout tout suite. Exactement. On vient trancher au bon. milieu mm. avec Amen. la parole, avec Amen. la paix, yes. avec l'amour. Ça c'est déjà euh, ce que Amen. vous devez faire dans des situations de conflit. Yes. Mm. Maintenant, Amen. comment vous vous devez les fuir Parce que euh, des fois, en fait, on a un caractère. Je bah, certains d'entre vous ici, hein, mm. vous, mm. vous mm. un caractère assez euh, assez bouillant. Mm. Vous voyez assez euh, mm. choco choco. Non, j'enregistre ça. Vous <mais> avez un <on> caractère assez euh, euh, C'est pas mauvais quand hein, quelqu'un mm -hmm. assez... Sanguin. Euh, Moi j'aurais dit choc. Sanguin, ah, ouais, voilà. voilà. Choc. Sanguin. choc sanguin, sanguin. Choc et du coup, des fois, euh, au contact... Vous savez, la Bible dit que le fer aiguise le fer. Rien, rien, rien. Et, mm -hmm. et quelqu'un qui, qui, qui, qui est très sanguin au contact mm -hmm. d'un conflit, qu'est-ce qu'il ouais. faut faire Mmh. Moi je dirais euh, prendre sur soi. Ah ben, vraiment prendre sur soi. Et je pense que euh, si on est chrétien et que véritablement on prend le temps de prier à chaque fois, de mmh. se remplir de l'esprit, mmh. euh, on arrivera des fois. Tu veux réagir mais tu dis non, ok, je me calme, je pense en moi, c'est pas grave, mmh. mais voilà. c'est rien. Ouais, ça, Donc vraiment, fois. je pense prendre sur soi, euh, prendre du recul par rapport à la situation mmh. et mmh. relativiser. Et alors, relativiser, mmh. c'est quelque chose euh, qu'il y a chez les personnes avec un caractère sanguin, mmh. c'est qu'ils réagissent directement sur le coup mmh. de leurs émotions. Bon mmh. ouais. oh mmh. là va parler comme un sans réfléchir. Alors que des il faut savoir reculer, Amen. relativiser, je m'en souviens que l'apôtre m'avait appris à relativiser, moi, mm. je mm. moi je ne savais pas ça, moi je ne savais pas le principe de prendre du recul, je ne le prenais pas, c'est mm. que bon, je connaissais l'expression, mais prendre mm. du recul véritablement, je ne sais pas comment on faisait, mm. Mm. mais maintenant je sais, lorsqu'il y a une situation où je prends du recul, je me dis, ok la personne a fait ça, mais peut-être qu'elle a un problème, mm. euh, je ne sais pas ce qu'elle a vécu avant, Imagine, elle a reçu une mauvaise nouvelle. Mmh. Imagine, elle a appris qu'elle a été virée de son école. Mmh. Non, mmh. Imagine, elle a reçu une amende, un, un radar flashé, mmh. euh, l'a flashé. Elle a perdu son yes. permis. On sait pas. On oui, sait on pas. Sait pas. Et ouais. penser comme ça, relativiser, je pense que c'est penser dans le sens de l'amour. Ah, mais... Et c'est nous protéger. Et c'est maintenant, en fait, que tu deviens une source de paix. C'est ça, c'est Au-delà de fuir les conflits, au-delà de, euh, de savoir gérer les conflits, mmh. vous pouvez métamorphoser les conflits à paix. Mmh. Mmh et vous voyez que la personne vient pour un conflit et vous pouvez l'apaiser. Qui vous êtes Vous voyez ce que je Vas-y. Par rapport à ce qu'elle a dit, par exemple, la paix. Tu veux parler Non, vas-y. Je te laisse... C'est formidable. Donc, juste <rire> parler très rapidement. Du coup, c'est juste pour dire, en fait, par rapport à ce qu'elle a dit, être rempli de l'esprit, et mmh. aussi ce que tu as dit par rapport à la paix, mmh. c'est que moi, il y a un verset vraiment que j'aime beaucoup dans la Bible, c'est Ephésiens 5, au verset 18 jusqu'au verset 20. Ouais. Et on dit, à, à la fin de, de ces versets-là, ils disent, ouais. Rendez continuellement grâce à Dieu pour mmh. toutes choses. Mmh. Mmh. En fait, C'est-à-dire que moi, par exemple, je vois quelqu'un qui vient comme ça. Euh, avec un conflit pour, vers moi en fait déjà dans mon cœur, je commence à rendre grâce à Dieu parce que Il me rend humble face à la personne c'est à dire qu'au moment où je fais ça Amen. déjà j'évite le conflit oh, ça Donc, bien. à ce moment là du coup je dis Seigneur merci parce que parce qu'il vient. Avec mm. euh, sa colère, tout ça, tu mm. me rends paisible, yeah. comme toi. Amen. Et à ce moment-là, en fait, j'évite le conflit, tout simplement. Amen. Je rends grâce à Dieu. Et quand je rends grâce à Dieu directement, il n'y a aucune colère, aucune émotion qui vient prendre mm. le dessus. Pour continuer dans les versets, c'est très important. Là, mm. le euh, ouais. La Bible dit, recherchez la sanctification et la paix avec mm. tous. Mm. Yes. Sans laquelle personne mm. ne verra le Seigneur. Mm. Yes. Mm. Recherchez mm. la paix la avec paix. tous. Amen. Si vous voulez vivre dans la présence de Dieu, dans l'atmosphère mm. de Dieu, mm. c'est important d'avoir la paix avec tous. Vous savez, on vous dit, vous savez, comment je peux dire ça vous n'êtes pas en paix avec quelqu'un parce que la personne est en paix avec vous, parce mmh. que vous, vous êtes en paix avec la personne. Mmh. Mmh. Ah, mmh. L'important, c'est pas qu'elle soit forcément en paix avec toi. Mmh. L'important, c'est que toi, tu le sois. Ça. Toi, Amen. tu l'aimes, c'est tout. Yes. La personne a un problème avec toi, mais toi, t'en as pas, donc toi, mmh. tu mmh. recherches mmh. la paix. C'est ça. ça. Voilà, alors tu peux, mmh. voilà, la force, tu peux être là. Okay mmh. C'est ça. Mais bon, mais, mais tu... Il faut que vous puissiez rechercher chacun. Oui, vas-y, Arsène. La ah. paix avec tous. Yes. Moi, je dis, en vrai de vrai, le premier moyen d'éviter un conflit, c'est d'avoir un bon caractère. Mmh. Amen. Le premier moyen d'éviter un conflit, c'est d'avoir un bon caractère, d'être yes. euh, renouvelé, restauré mmh. dans notre Amen, âme. En fait, Amen, parce que, euh, si euh, notre âme n'est pas complètement. Euh, euh, euh, bah, euh... Frère, des fois, Dieu permet les conflits et utilise mmh. ça pour nous travailler. Yeah. C'est pour ça que yes les conflits ne ah, sont à... pas forcément à fuir. Des oui. fois, mmh. fuir les conflits, c'est la lâcheté. Des fois, c'est la sagesse, mmh. mais des fois, c'est la lâcheté. Parce mmh. que des fois, Dieu permet. Euh, la paute nous dit souvent ça, euh, qu'en en fait au travail ou à l'école mmh. ou même dans les relations Dieu mettra toujours quelqu'un pour travail pour mmh. j'imagine yeah. yeah. mmh. ce que tu fais ça réussit tu as que des gens qui t'élèvent qui t'acclament mmh. s'il n'y a pas quelqu'un là qui vient pour mmh. te mmh. quand, quand est-ce es que tu vas devenir humble ça, est quand est-ce que mmh. tu vas te briser ça. tu vas te yeah. travailler mmh. tu vas Dieu n'utilisait pas ces personnes-là donc des fois Amen. les conflits je pense que en fait finalement il faut pas forcément les fuir en fait lorsque tu les fuis euh, le conflit n'opère aucun travail en toi. Mmh, yes, wow, mais lorsque wow. tu l'acceptes, yes. le conflit, Amen. lorsque tu l'acceptes, mmh. euh, tu ne vas pas vers la personne, mais tu, tu l'attends, mmh. tu es prêt, mmh. rempli d'humilité et d'amour, mmh. Là, il y a un changement mmh. qui s'opère. C'est mmh. ça. Mmh. ça. Mmh. Ouais. Comment ah. <rires> <rires> Ok, bah du coup, pour rebondir sur ce que tu as dit, moi personnellement, mon expérience, mmh. parce que moi personnellement, j'étais une personne bah, très colérique, et en fait... Je me suis rendu compte. Enfin, au début, je faisais ça. En fait, je fuyais les les, les conflits. Au début, non, au début, j'en rentrais dedans, mais mm. après, vraiment, je fuyais. Après, tu fuyais parce que tu te dis, je veux pas m'énerver. Voilà, ça. exactement. Mais en fait, au final, je me suis rendu compte que ça me travaillait pas. Mm. Ça me travaillait pas. me travaillait pas. Et en fait, je voyais que, bah, tout le temps, je réagissais, je réagissais de la, même, la même, même manière. manière. Voilà. Parce que tôt ou tard, tu pourras plus faire un conflit. Mm. Mais ouais. Voilà, c'est ça. Et justement, le truc, c'est quoi C'est que je me suis dit, ok, la chose à faire, c'est quoi Et du coup, pour rebondir sur ce qu'elle a dit, je me remplis du Saint-Esprit. Ah vraiment, mm. je prie et tout ça. Et quand il y a un conflit, bah, je prends vraiment sur moi. Au début, c'était compliqué parce qu'il y avait des moments où je craquais et tout mm. ça. Mm. Mais la chose à faire c'est de persévérer Mais et de, vraiment dans ces choses en fait je me dis que si justement on, on rentre dedans, on expérimente cette, cho cette yes. chose. Au moins on est travaillé. Mm. Mm. Si Amen. par exemple t'es pas travaillé maintenant, tu le sauras quand en fait. Yes, ouais, tu ne seras pas tu travaillé maintenant, tu le sauras quand. Mais voilà. Tu ne pas travaillé maintenant, tu le sauras quand. Regardez, mm. Mm. Jésus dans Matthieu 4 va être dans le désert. Satan va le tenter. En fait, c'est un conflit hein. yeah. C'est des désaccords. Hein. Mm. Mm. Satan va lui dire un truc, lui va dire un autre. C'est des mm. désaccords mm. ouais. clairs. Yes. Il va rester calme. Il aurait pu s'énerver. c'est vrai Satan va proposer à Jésus. Si tu fronces devant moi, je te mais non, tu sais qui je crois mais... pas de lui. <rire> <rire> <rire> attendez, non, mais du Seigneur, mm, tu es Jésus. Mm. Mm. Tu es le Seigneur. Franchement. Le de Machia. Mm. Ah, ah, Yahshua ah, à Le diable vient. Franchement. Tu dis si tu te prosternes devant moi. Mais qu'est-ce qu'on Frère, tu sais que j'ai eu le Seigneur. Je ne suis pas un prophète. Je suis le fils unique de Dieu. L'incarnation du Dieu vivant. L'image visible du Dieu en lui. Ah, tu viens me tenter, attendez, non. mais il est resté calme mmh. rempli de calme il a yeah. pas... Et, il, ouais. a de voilà. yeah. Et là, ah, il a parlé de la parole Et d'ailleurs, on dire que euh, Dieu utilise les conflits des fois pour nous travailler mmh. Pas les conflits, mais les frictions mmh. yes. Yes. Les frictions Parce yes. que le fer aiguise le fer yeah. là, yes. Le rend plus tranchant, mmh. n'est-ce pas Mais des fois également et principalement, je crois que le but principal de Dieu, c'est pas de nous changer au travers des conflits, ouais. mais c'est de nous changer au travers sa présence et sa parole. Amen. Yes. La parole de Dieu, la Bible dit qu'elle est vivante et euh, efficace. Elle est plus tranchante qu'elle n'est pas double, double tranchant. Elle est capable yes. yes. yes. de séparer juventure yes. yes. yes. et moelle. Elle peut séparer et éloigner notre impulsivité. Toutes Amen. Toutes ces Amen. Et, euh, Amen. On croit véritablement que les frictions avec les autres peuvent nous travailler. Yes. Yes. On croit que la volonté yes. parfaite de Dieu, ce que l'apôtre enseigne, euh, c'est de nous changer au travers parole. Amen. C'est de nous changer au travers sa parole. Amen. amen c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est clairement ça. ça. Et par rapport à ça, bon, en fait, quand tu rentres dans un conflit, en fait, le but c'est pas de fuir, mais justement de, fuir. de le résoudre. Mmh. De le et comme tu as dit, mmh. tu amen. le résous avec la parole. Tu peux résoudre mmh. la parole. Et du coup, parole. ça te change et tu ressors yes. plus sage, plus plus plus grandi en fait. Ressors de... Tu ressors plus grandi. Tu ressors plus. My God, moi j'aime voir ça quand. Moi de base, je suis quelqu'un de très très très impulsif. Quand je dis très très très, c'était limite maladif. Quand même vraiment très très très, mais vraiment euh, vraiment bizarre même mmh. et, euh, et et j'ai réussi vraiment à me à me à, à plutôt me calmer vous ah yes. et des fois c'est parce que il y avait des situations où je devais entrer en conflit des fois mmh. <sighs> Je mmh. prenais sur moi. Yes. Vous voyez le fait de prendre sur vous, ouais. le fait d'adopter un caractère d'humilité, à force de l'adopter, vous allez faire de l'humilité, là, on a vôtre. Hein. Amen. Amen. l'adopter, yeah. vous voyez. Si yeah. yes. tu adoptes yeah. un enfant, passe ça faire ton fils. Hein. Ouais. Amen. Amen. L'idée, c'est pareil. Tu adoptes le caractère d'humilité. Mmh. La Bible dit euh, soyez remplis des sentiments qui animaient Christ. Amen. L'humilité. Mmh. Lui qui n'a pas regardé à son égalité avec Dieu, ta ta ta ta, mmh. mais qui s'est fait homme. Des fois, il faut être humble, il faut être rempli d'humilité, il faut savoir s'abaisser. Mmh. La personne est là. Euh, la personne te dit toi tu sais que c'est pas fondé ce qu'elle dit toi tu sais que c'est n'importe quoi toi tu sais que c'est juste parce que la personne voilà elle est un peu charnelle mm. Mm. mais là c'est en train de prendre sur toi c'est pas grave et tu dis d'accord je suis vraiment Amen. désolé c'est important en fait Amen. Mm. Et je non? pense même que les conflits, ça nous amène à prendre conscience de l'état de notre caractère voilà enfin, c'est ouais, ça, ça. ça des fois on pense que non moi ça je gère je ouais, ne jamais ça. comme ça il y a tellement de personnes tu les vois comme ça elles sont toutes gentilles ça va c'est qu'elle amour de ah quel ouais, euh, friction yeah, yeah, yeah, yeah. We see who is who. Mmh. Ah, c'est oh, ça. ça. Qui qui ouais. ça. Et les conflits te révèlent. Les conflits, c'est un miroir. C'est ça. Mmh. ça, exactement. Les conflits, c'est le miroir de mmh. notre caractère. Wow. C'est le miroir de notre vrai. caractère. Il y a des personnes, tu leur dis par exemple, euh, le verre d'eau, là, tu l'as bougé. Elle est là, ah, désolé, pardon. Mmh. My God, l'humilité. Mmh. Mmh. Mais quelqu'un, tu es là plutôt, euh, ton verre d'eau, tu l'as bougé, là. Mais alors, il y a quoi Il y a d'autres. Il y a d'autres. Ton verre d'eau, tu l'as bougé. On parle plus comme ça! Il ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> y a, a, a d'autres livres, t'attends d'en bas, comme plutôt. Non, non, ah, dit que j'ai bougé le verre? T'as dit bon, que j'ai bougé le verre? Les conflits révèlent notre caractère, c'est réel qui on est. Mmh, est. Et, et, et c'est bien en fait. Euh, c'est ouais. bien, ça nous permet vraiment d'évoluer. Ça nous permet mais mais vraiment d'avancer avec Dieu, et d'évoluer dans qui on veut être. C'est ça, exactement. C'est vrai. De nous améliorer en fait dans notre être intérieur. quand on on entre en conflit avec quelqu'un par exemple. Yes. Euh, ça peut être pour n'importe quelle raison. En mm. fait, on a un point de vue extérieur. Ça veut dire que il yes. y a des gens par, enfin, par moment qui nous regardent de l'extérieur et qui mm. peuvent nous dire, en fait, mm. alors que notre vrai caractère se révèle, comment on est, en fait. Mais, parce que, parce que les gens qui nous regardent de l'extérieur, vous savez, euh, les sorciers font des miracles ou font des, il y a sorcellerie. il y a de la puissance mm. qui est démontrée. Mm. Mm. Euh, dans, à à l'époque, dans, dans, dans, dans, dans l'Ancien Testament, on pourra lire que les prophètes de Baal faisaient, faisaient des choses. Hein. Mm. Les prophètes de Baal faisaient des choses. Mm. Mm. Donc, dans le monde, il y a des choses. Mm. Il y a des hypnotiseurs, il y a des magiciens, il y a toutes mm. ces choses-là. Mais il y a quelque chose qu'ils ne peuvent pas avoir. C'est le caractère que Christ produit en Et impacté, Amen. également par le caractère. Amen. Bon. Amen. Vous, Amen. Serez, vous serez puissant sur vous, et vous serez, mes témoins. témoins. yes, un yes. témoin. C'est quelqu'un à sa manière de parler. On comprend le truc, C'est le caractère. Yes. Oui. Et quelqu'un disait tu peux mentir avec la puissance, mais ton caractère, tu ne peux pas mentir avec la puissance. C'est bien d'avoir les dons, c'est bien d'avoir l'onction. Mais l'apôtre dit que le caractère c'est le socle mmh, de toutes ces choses-là. Yes. pour que le caractère, mmh. le réceptacle, les fois pour que mmh. le caractère soit vraiment, euh, soit vraiment travaillé, si je puis mmh. dire, mmh. eh bien il faut simplement quoi, guys Accepter le conflit ah ben. ça. Et, ça. et faire preuve d'humilité. Yes. Yes. Dans un conflit, comment est-ce qu'on peut imaginer là, vas-y, on, va on va faire une scène. Okay. Euh, vous êtes en conflit là, entre vous. Mmh. Okay. Okay. Qui, qui, qui, qui, cherche, qui, qui font, qui font les, les, les, les, les gens charnels un peu Moi, Parce qu'on rappelle d'ailleurs, la Bible dit dans Galate 5-19 que les querelles, mmh. les divisions, mmh. les sectes mmh. sont les œuvres de la chair. Ah ben c'est clair. Sinon les rempli de l'esprit, mmh. ces œuvres là de la chair ne toucheront pas. Amen. William Amen. vient, désolé je prends ton exemple, hein. c'est vraiment parce qu'il a, a repris, très spirituel mais neutre. il vient, Amen. et euh, il est vraiment charnel, mmh. et il vient comme ça et tout. Il vient faire une querelle. Mmh. Si moi, je réagis aussi, je suis charnel. Je suis charnel. Mmh. C'est ah, oh, ça. Lui le dit que euh, euh, les le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, mmh. la pénalité, mmh. la patience, la, vérité, la, patience, mmh. la tempérance mmh. De soi. La maîtrise de soi. Donc quand quelqu'un vient, il est charnel, il mm. est dans son. Moi, si je réagis, je suis charnel aussi. Voilà, aussi. Voilà, Et, ça. Je suis charnel. Et ça, en fait, du coup, bah, là, ça revient parce qu'en ce moment, je regarde des enseignements de la pote sur ouais. développer un esprit fort. Mm. Et ça revient à l'esprit fort, en fait. Ouais. Ça revient, en fait, au fait que. Quand tu réagis comme ça, ça prouve que ton esprit n'est pas plus fort mmh. oh, que l'autre. Il n'est pas fort que ton âme. Mmh. Oh là là, ça, voilà, qu est, en fait, Tu savais quelqu'un. Je dis Jessica. Euh, franchement, ton verre là, tu te décales. Tu mmh. réagis au quart de tour. Mmh. Ton esprit est faible. Est ah, ça. Ton esprit est, est faible ça, en mmh. fait. Mmh. Ton esprit n'est pas rempli de Dieu. Ta voilà. vie de prière a dû prendre coup. Parce que lorsque tu es rempli de Dieu, mmh. lorsque mmh. ta vie de prière est affirmée, yes. lorsque ton esprit est fort, il a le contrôle sur ton âme. Amen. Il a le contrôle sur ton âme. tu contrôles tes émotions. Tu vas vient te dire quelque chose. Tu es rempli d'amour. Amen. Jésus-Christ était rempli de l'esprit. Mmh. Il était rempli d'amour. C'est ça. Analysons la vie de Jésus. Mmh. Jésus, on va le. F... Vous savez, des fois, On se dit, oh, oui, mais vrai, hein. euh, je ne réagis pas au conflit, mais là, c'est quand même une situation inégale. Mmh. Ah. Attendez, attendez, attendez. Ah. attendez, ah. attendez stop. <rire> Il vient pour sauver l'humanité. Franchement. Mmh. On lui crache dessus. On le voit. Mmh. On lui met une couronne mmh. d'épines. alors, tu es le roi des juifs. Est-ce que vous imaginez Franchement, Moi, mmh. ce qui m'a choqué dans son caractère, c'est qu'il dit, Père, pardonne-leur. parce qu'il Voilà. Oh là Amen. Là, tu euh... dire quelque chose. En fait, ah, c'est ah, ça dans un conflit ah, que vous devez ah, dire, ah, la ah, personne ah, est charnelle, comme elle est charnelle, elle ne sait pas ce qu'elle fait, ah, elle ah, est, est conduite ça. par la chair, Elle est, elle est... vous vous êtes rempli de l'esprit, ah, ah, ah, vous ah, vous abaissez ah, pas à, ce, à cette bassesse, ah, ah, Amen. vous dites yes. Dans votre cœur, pas devant elle parce que vous avez oui, le droit dans, dans, dans votre faire. Oui, voilà, Seigneur, pardon, il sait, elle sait pas mmh. ce personne est. Pas, est... Yes. La perso... Et même le vrai amour, la vraie maturité ici, c'est aller prier pour la personne. Amen. Amen. Ouais, Seigneur, Amen. cette personne-là est charnelle, je prie euh, qu'elle puisse devenir spirituelle. Amen, euh, Amen. Voilà. Amen. c'est ça. Et même c'est peut-être envoyer même un message. C'est la personne qui t'embrouille. Hein. Mmh. Tu envoies un message, je dis ouais, Désolé, peut-être que c'est énervé mmh. parce que j'ai fait quelque chose. Mais so je crois que c'est ça qui me qualifie dans les choses de Dieu. C'est ça. Exactement. C'est la dignité C'est de la gloire. Mmh. Amen. Mmh. Amen. C'est tout. Amen. Moi, je voulais yes. rajouter quelque chose aussi, c'est que le pardon, ça aide beaucoup, en fait, mmh. dans mmh. les conflits. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que beaucoup, les, les, la majorité des personnes qui sont là, qui, qui réagissent au cas des tours, bah, comme il l'avait dit tout à l'heure, c'est des personnes qui ont des blessures et qui mmh. refusent mmh. de pardonner. Yes. Parce mmh. qu'ils se qualifient comme étant des personnes « Ouais, j'ai raison, ouais, ceci, ouais, cela. » Et comme il l'a dit tout à l'heure, bah, le Seigneur a clairement dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est ça. <rire> Pardon. Non désolé en fait tu m'as fait à mon aide t'as dit en fait t'as été énervé en fait mais là, <rire> ah je me suis pas rendu <rire> mais en tout cas vraiment le truc c'est quoi c'est que bon, <rire> en fait le truc c'est que vraiment bah, j'ai un peu oublié ce que j'allais dire Amen ah, ah, ah, <rire> ah, yes c'est vrai que quand on pardonne les autres aussi ça les choque ça les choque et ça leur montre en fait la voie à suivre la voie à suivre c'est ça leur montre euh, la, la, la, la voie à suivre, amen. ça leur montre, et c'est ça le truc en fait. est une, une source de bénédiction, est une source de paix, mm. c'est, vous savez, hein, euh, l'eau ne sert que quand on a soif, mm. et la paix ne sert que quand, a, quand il y a un wow. conflit. Et on est source de paix que quand il y a un conflit en fait. Il y a un vrai. conflit, et alors là, on incarne mm. la source de paix. C'est comme moi je dirais, c'est comme mystérieux. Hein. Une personne vient t'embrouiller, elle a un mm. problème avec toi. Mm. Mais toi, en fait, tu lui pardonnes. Tu mm, dis, en fait, God, euh, je te demande pardon et tout. Alors que c'est elle qui est venue t'embrouiller. Je te demande pardon mm. si je t'ai dérangé, tout ça. Mm. My God. La personne va se remettre en question. Mm. Attends, attends. Attends. Elle va pas comprendre son Jésus va leur. Attends. Pardonne-leur. Mm. Mm. Mais attends, c'est eux de dire pardonne-nous. Mais ils savaient. Mais en fait, vous savez, c'est ça la maturité. Il faut considérer les personnes. Il faut considérer que si la personne agit comme ça, c'est pour une raison. Personne n'est forcément méchant. part le diable. Personne, aucun être humain n'est forcément méchant. C'est que si la personne a telle réaction, tu sais pas ce qui s'est passé le matin. Souvent, la personne conduisait. On lui a cassé ses deux rétroviseurs. Qu'en sais-je On sait pas. On sait pas ce qui s'est passé. C'est vrai. On pas. Je m'en souviens qu'un jour, il y avait quelqu'un. Euh, euh, lorsque j'étais à l'école euh, qui était méchant avec tout le monde mm. et nous il nous énervait lui, on disait mais lui c'est mm. quoi ce problème être mm. méchant mais un jour on a appris que dans sa famille il y avait des problèmes, si je vous dis là vous allez être choqués des trucs mm. vraiment terribles, mm. euh, je dis pas que ça justifie mais non, je dis mais... que en tant que que, que, que on doit être plus mature Amen. et on doit se dire mmh, c'est la façon réagir, de ouais, réagir il y a une raison maintenant c'est pas pas une raison pour frappe moi je <rire> suis ta chose je, <rire> je, je m'abandonne à toi non c'est pas ça mais mmh. voilà Amen. Amen. Amen. donc voilà ensuite j'aimerais qu'on finisse sur ça des fois le conflit est fini mais on a quelque chose dans le cœur qu ah, y a, y a, y a... parce que ça c'est très bien moi je dirais se retirer dans la prière Amen. Amen. je dirais aller dans la présence de Dieu par exemple lorsque Jésus vivait des choses en fait vivait ouais. euh, des choses difficiles, ouais. il se retirait toujours, il se retirait voilà, voilà, ah la ouais. yeah. de ouais. parfois il était parfois, en mode, comment dire euh il était en fait confronté à des oppositions, mmh, à voilà. des luttes par rapport aux pharisiens, tout mmh. ça, tout ça par exemple. Mais il allait prier à fois. Il allait ah prier à chaque Et fois. C'est ça, Dieu mmh. nous demande de déposer les fardeaux à ses pieds. Voilà. Mmh. C'est celui ah qui guérit vraiment. les cœurs, donc il ouais. faut vraiment aller mais vers mais lui. Re Regardez même cela euh, le cousin de Jésus-Jean-Baptiste, on, on va le décapiter, ouais. on va lui couper la tête. Qu'est-ce qu'il va faire après Il va aller prier. Ouais. Et je pense mmh. qu'il a prié également pour peut-être. Parce que tu crois en vouloir, c'est pour décapiter ton cousin. C'est son cousin, c'est vrai. Tu peux en vouloir vraiment, tu peux il euh, mm -hmm. voulait quand même couper la tête là, en fait c'est mon mm -hmm. cousin en fait mm -hmm. c'est mon, mon cousin ouais, donc, <rire> donc, donc je pense qu'il allait prier oui. qu il allait prier pour vraiment euh, apaiser mm -hmm. vraiment apaiser et euh, dans cette situation-là, il faut prier. Amen Le pardon c'est très Amen. important. Ouais. Yes. Mm. Vous avez déjà gardé un jour quelque chose dans votre cœur comme ça et ça vous a fait... Oui oh, Ça te, ça oui. Ça gauche. Mm. Ça te ouais. ronge, après ça, te ça ronge. se ronge. Ouais. Surtout quand tu vois que la personne en face a pardonné, ouais. tu as un seul est face à autre chose. Ouais. Mm. Voilà, ça c'est ma vie. Moi, je dis si quelqu'un nous regarde, je pense que vous aussi, mm. yes. moi je n'ai rien contre personne. Amen C'est quelque chose contre nous, vraiment, c'est... Euh, bah, vraiment, vous mais, mais, mais, je pense que ça, ça ça dérange même les gens oui, qui mais... <rire> Comment il peut pas Je n'arrive pas. à dans la paix, dans la. dans la paix, dans, monde, dans la paix. Dans yes. la ah, miséricorde. C'est mm. la chair. Mm. Mm. Les querelles, garder quelque chose. Et même si admettons, on se, on se prend la tête là, c'est pas grave. Mm. Pas grave. Mm. Le, le, la, la Bible dit que, que je, à chaque jour suffit sa peine. Mm. Il mm. mm. la peine deux jours, le. Moment mm. sa voilà. On va mm. pas mm. s'en vouloir toute notre vie parce que t'as mon jeu Amen. Un boulier. Un boulier. Un boulier. Un boulier bijou. Un boulier bijou. Un boulier bijou. C'est ça, non C'est ça. Donc voilà, qui aimerait donner un petit mot de la fin bah moi, j'aimerais dire qu'il euh, faut savoir gérer les conflits, ouais. il faut prendre sur soi, il faut aimer les gens, ouais. et il faut bah, chercher à être à l'image de Christ. Ah, c est c est ça, c'est très bien, chercher à être à l'image de Christ. Mais mm. posez-vous la question lorsqu'il y a un conflit. Lui, il a eu tellement d'occasions d'être dans des conflits. Oh là là là, oh, là. avec ça. tout le monde, avec tout le monde. Mm. Avec, avec, avec, tout avec tout le monde. Mm. Qu ce que Jésus l'aurait fait Avec tout le monde, qu'est-ce qu'il ferait Qu'est-ce qu'il mm. aurait fait, ouais. Il vit en moi. C'est même pas mm. qu'est-ce qu'il ferait, c'est qu'est-ce qu'il va faire. vit en moi, qu'est-ce qu'il qu va faire Qu'est-ce que je vais faire. le laisser faire mm. yes, J'ai le choix. Mm. À chaque fois qu'il y a des ténèbres, on a l'occasion de montrer la lumière. Amen, à chaque amen. fois qu'il y a un conflit, j'ai l'occasion de montrer que je suis habité, amen. animé amen. par une paix que vous ne pouvez pas comprendre. Amen. Tu dirais quoi, toi Hi. Non, vous êtes, vous, êtes, mm. vous êtes vraiment édifiant. <rire> non, là, là bon, moi, ce que je dirais, développe un esprit fort. Et on ferait une émission, je pense, sur ça, parce que... Oui, oui, oui. oh. C'est attendu, mais qu'est-ce que oui, c'est un oui. esprit fort L'équipe Fresh, qu'est-ce qu que c'est un esprit fort oui, oui. C'est quelque chose qu'on est en train d'étudier avec l'équipe yes. Fresh. Que... Oui, et on parle beaucoup, beaucoup de ça. Amen, et c'est la clé de beaucoup de choses. Allez, yes. vous voilà. oui. à toi une conclusion Moi, bah moi c'est plutôt pour les personnes qui, qui ont le travail de caractère en ce moment. Moi, je voulais juste dire que bah, persévère. Parce que, vraiment, tu vas réussir. Amen. Okay. Donc voilà, vraiment, prends sur toi, va prier et, euh, et pardonne aussi. C'est vraiment la clé pour euh, éviter les conflits. Mmh. Exactement. Marcel, mmh. ah, tu dirais quoi Moi, je dirais que ça se joue dans l'âme, en fait. C'est une bataille qui, dans dans qui se joue dans l'âme, clairement. Mmh. Gérer les conflits, c'est dans l'âme. Et en fait, il faut que, bah, comme on a dit, avoir un esprit fort. Il faut que la compétition maîtrise, tout mmh. simplement. Ouais. Ça veut mmh. dire mmh. que, peu importe les circonstances, peu importe les problèmes que tu auras, peu importe les personnes qui viendront vers toi pour te... Chercher des querelles, parce que le diable passera par des persécutions pour te bah, déstabiliser. Tout simplement pour voilà, te ouais. déstabiliser. Mm -hmm. Il faut que tu te maîtrises, il faut que tu as un esprit fort. Amen. Il Amen. faut que simplement que tu continues de grandir avec Dieu. Amen. Amen. C'est ça. Plus tu mm. évolues, plus ton caractère évolue également. Amen. Mm. Super, sur ce, je crois qu'on a, euh, on a, on a fini. Donc, yes yes. Guys, gérez bien vos conflits Fuyez lorsqu'il y a faux fur acceptez-les lorsque des fois Il faut les accepter Amen. Sur ce, God bless you guys mm -hmm. La paix et l'amour On la déclare Amen, Amen.